Bon ben bonjour à toutes et tous. Euh, en, fait, en effet, une première aussi pour, pour moi et pour nous ici à Lezou, de vous parler de loin. Euh, alors, j'ai que cinq minutes. Euh, le confinement à Lezou, le déconfinement, on a eu quatre phases pour l'instant. Euh, on a été confinés, ben, comme tout le monde, on a fermé la médiathèque le 14 mars euh, jusqu'au 19 mai. Euh, contrairement aux annonces on n'a pas réouvert le 11 parce qu'on a eu besoin d'un peu de temps pour se préparer pour écrire un nouveau protocole euh, et à partir du 19 mai en fait on a mis en place un drive euh, voilà donc euh, ce qui s'est passé un peu pendant le, le confinement on a bien sûr euh, traditionnellement euh, essayé de conseiller des contenus mais euh, on s'est aussi aperçu de la diversité et de la vastitude des informations qui circulaient déjà, donc on a eu du mal à, un peu à trouver une place euh, pertinente. Donc on s'est plutôt tourné vers, euh, vers nos publics, euh, qui est une démarche assez traditionnelle chez nous, et euh, comment garder le lien avec eux. Donc c'est comme ça qu'on a utilisé des, euh, des outils comme euh, OVH, qui est une plateforme téléphonique, qui nous a permis d'organiser de, des rencontres à plusieurs au téléphone. Donc ça permettait de... Euh, de toucher des personnes qui n'ont pas forcément Internet et qui ne sont pas euh, habiles avec, euh, avec ces outils. Et c'est vrai que les quelques rencontres qu'on a faites au téléphone, il y avait un vrai plaisir à se retrouver, à parler ensemble euh, avec des bénévoles et aussi des habitants du territoire qui étaient inscrits et qui avaient réussi à avoir l'information. On a réussi à avoir euh, des infos dans la presse aussi pour ces, pour ces services-là. Donc ça, c'était assez chouette. Et ce qui s'est passé pour les masques, par exemple, c'est qu'on a fait une collecte de tissus euh, et on a, euh, grâce à une bénévole euh, qui euh, réalisait des masques, fait un tutoriel en direct euh, sur Skype ce qui a permis là aussi non seulement de créer du lien, de maintenir le lien et puis de, de permettre à chacun et chacune de, de fabriquer son masque il y a eu un petit peu du trafic de machines à coudre à la boulangerie mais bon ça c'est un aparté, on n'avait pas trop le droit mais voilà comment on a aussi réu réussi à prêter du matériel qu'on avait ici pour le, le, qu'ils soit utilisé surtout que là, les machines à coudre, c'était assez précieux en ces temps-là. En termes de contenu, on a fait comme beaucoup d'autres médiathèques, euh, enfin des lectures, euh, des lectures confinées, etc. On a réalisé un, un petit travail en équipe et ça qui a beaucoup touché les gens parce que, alors nous, c'était notre réseau de diffusion principal, c'était Facebook. Parce que voilà, on sait qu'on touche beaucoup de nos publics par Facebook. Donc, on a fait une petite bulle euh, euh, où chacun invitait les gens à euh, bah, proposer, à nous, à nous transmettre ce qu'ils avaient pu vivre pendant le confinement, ce qu'ils avaient pu faire, pour après le relayer par la compagnie de théâtre, acteurs, pupitres et compagnie qui était en résidence chez nous, euh, sous la forme de bulles de crieurs, pour retransmettre ce que les gens avaient envie de dire ou avaient fait un petit peu pendant le confinement. Bon, Ce sont des petites choses hein, qui ont touché euh, finalement... Euh, peu de gens à l'échelle de notre territoire, 20 000 habitants et des inscrits de la médiathèque, si on est entre 5 ou 6 000, voilà, on se rend bien compte que si on touche, ben, je sais pas moi, 50, 100 personnes, 150 personnes, ben voilà. Mais euh, C'est là aussi, je pense, qu'une des limites, mais ça, ce serait plus sur la fin, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais euh, euh, malgré ces actions qu'on a essayé de maintenir à distance, euh, on se rend bien compte que nous, on est un... Un établissement de lien social, de lieu, de rencontre. Ce qui fonctionne aussi très bien chez nous, c'est ce lieu de vie et c'est cette participation des gens, que ce soit pour l'action culturelle, pour la mettre en place, pour la faire vivre. Et ça, forcément, à distance, euh, euh, ben voilà, c'est vraiment autre chose, c'est différent. Je ne pense pas qu'on puisse, nous, se dissocier de, du lieu physique, la médiathèque et les points médiathèques du réseau. Euh, donc, euh, voilà, pour ces actions à distance. Euh, ça nous a permis en tout cas nous en interne de beaucoup travailler sur des documents de réflexion, on a une charte des collections qui est toute belle, un memento accueil euh, le guide de la médiatrice culturelle, enfin voilà on a travaillé sur des vrais outils qui vont nous servir maintenant donc ça c'était chouette, on a dépensé plein d'argent aussi bien sûr puisqu'on a fait plein de commandes donc euh, voilà je reviendrai s'il y a des questions sur des actions plus particulières hein, si vous avez des, des interrogations euh, après, quand on a réouvert à partir du 19 mai, le drive, donc réservation en ligne ou au téléphone. Là aussi, on a touché, allez, je vais dire, 600 personnes sur trois semaines de drive. Bon, C'est peu, je trouve que c'est peu, enfin c'est 600 près, je crois, parce que ce n'est pas 600 personnes, c'est plus 200 ou 300 personnes. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont faibles, je trouve, par rapport à à ce que ça demande en termes de protocole, d'organisation et de gestion. Euh, ce qui a été le plus compliqué, c'est la gestion des retours des collections. Alors ça, euh, il y en a qui ont des recettes miracles, je suis preneuse parce que, voilà. Euh, et ça dure encore un petit peu maintenant. On commence à revenir un petit peu à la normale, pardon. Donc, euh, voilà, la, la deuxième phase après avec le public, ça a été la réouverture au public. Euh, le 16, depuis le 16 juin. Euh, et là avec des conditions bien sûr particulières, le port du masque des aménagements euh, qui sont différents et euh, ah, je ne t'entends pas Virginie, je vois que tu parles mais je ne t'entends pas bon. tu m'entends là maintenant oui ça y est oui, oui, oui. Oh, tes cinq minutes sont passées Géraldine on va passer aux questions si tu veux on reparlera de, de trop la courant, réouverture hein. et de la suite en deuxième partie du, ouais. du si tu veux. c'est vrai ouais. que ça passe très très vite oui oui oui ok oui. Alors, on a déjà une première question. Quelqu'un demande, si on peut en savoir plus, sur les bulles de crieurs, quel contenu et comment ça se présentait exactement. Alors, Vous pouvez les retrouver sur notre site internet et sur la chaîne YouTube de la médiathèque. Alors, Il y a très peu de choses, donc c'est facile, vous ne serez pas perdu par le nombre de vidéos. En fait, on leur a transmis des textes. Euh, qui avait été écrits bon, par, par des personnes de l'équipe aussi et puis par des personnes, euh, des habitants qui nous ont transmis des textes. Et eux, après, en ont fait une petite présentation. Ça doit durer trois minutes, je crois, euh, avec une toute petite mise en scène et euh, avec euh, ben, leurs pattes. Euh, bon, C'est une compagnie qui est très connue dans le département, mais un petit peu humoristique et un petit peu, euh, ben, voilà, pour dire aussi que la médiathèque euh, nous manque et, et manque à tout le monde et comment on peut rester en lien avec eux. Donc, euh, on peut les voir sur le site, hein, je pense, sur le site médiathèque, entre d'or et allié, euh, avec un S médiathèque. Vous trouverez ça facilement. Après, je peux vous les, les envoyer par, par lien si c'est si nécessaire. Oui, on, on transmettra toutes les informations complémentaires au pitch dans, euh, ultérieurement avec la, la vidéo, notamment euh, du bibliopitch. pitch. Il y a une nouvelle question sur euh, la manière dont vous avez sélectionné les personnes à qui vous avez téléphoné. Alors, en fait, on... On n'a pas sélectionné. On a essayé de diffuser l'information le plus largement possible. Et après, on a accepté tout le monde. Euh, c'est surtout les bénévoles hein, là qui font le travail de terrain parce qu'ils connaissent les gens, c'est les voisins, les voisines. Et euh, une fois qu'il y a l'information qui est diffusée, en fait, on, on a les contacts des gens et par SMS, on leur transmet un, un code, un numéro de téléphone et un code qu'ils ont à faire sur leur clavier téléphonique. Et alors bon on n'a pas eu de nouvelles personnes qui n'étaient jamais venues à la médiathèque qui n'étaient pas inscrites et tout ça on a touché que des gens inscrits qui nous connaissaient mais bon voilà malgré tout ça a créé du lien et ça a été assez apprécié ça. et vous avez réussi à appeler toutes les personnes qui auraient souhaité être appelées il n'y a pas eu de... Mais en, de en fait de... Euh, on n'appelle pas les personnes c'est euh, comment dire C'est comme si on fait un bibliopitch mais sans vidéo sans par téléphone uniquement en fait on s'appelle tous ensemble et on se retrouve ensemble en fait quand on dit allô, bah, il y a 15 personnes qui disent allô, allô, parce que tout le monde s'entend. Alors, bien sûr, il y a un petit temps de décalage, il ne faut euh, pas parler tous en même temps, bien sûr, pour que chacun s'entende, mais à la fin, chacun prend l'habitude. Donc, on n'a pas, je crois que ça pouvait aller jusqu'à 50 personnes, bon voilà on ne les a jamais atteintes en même temps, quoi, pour que ça reste gratuit, c'est un outil qui est gratuit. Je sais qu'il y a d'autres formalités pour qu'il soit, qu soit payant. Mais, et on l'avait envisagé cet outil pour faire des lectures au téléphone aussi, par, avec les EHPAD. Et puis, ça ne s'est pas mis en place parce que c'était la fin du confinement, qu'il y a d'autres choses qui sont. Qui bon, finalement. On n'a pas eu de demande dans les EHPAD pour ce service -là. OK. Une nouvelle question sur la collecte à mémoire de confinement, pour savoir quel impact ça a eu et s'il y a eu de nombreux retours. Non. Très sincèrement, on était très optimistes dans notre démarche. Euh, très sincèrement non, on n'a pas eu beaucoup de retours on a eu quelques poèmes, des dessins quelques textes, des photos des photos de jardin, je crois que beaucoup de personnes ont photographié leur jardin euh, quelques poèmes qui avaient été écrits par les gens mais non, non, non. en termes de quantité on n'a pas eu beaucoup de retours d'accord, et là j'ai pas mal de questions sur l'outil téléphonique qui a été utilisé oui, c'est OVH ouais, je vois là, oui. ouais. c'est OVH ça s'appelle alors, hyper simple d'utilisation. Hein. On... Et on demande aussi euh, si c'était tout public, euh, jeunesse ou adulte, ou les deux en même temps. Là, c'est vrai qu'on a fait, sur cette action-là, c'était plutôt un public adulte. Euh, pour les publics jeunesse, on a deux collègues qui ont fait soit du théâtre animé ou des, des, contes, euh, des contes filmés à, à domicile. C'est voilà. bon, traditionnel, ça, par contre.